Les journalistes, très souvent, ils sont aussi victimes de, de phénomènes de microcosme. Ils restent entre eux, ils fréquentent euh, les puissants et ils, ils perdent de vue le, la réalité. Être journaliste, c'est d'abord aller sur le terrain, rencontrer les gens et rendre compte de ce qui se passe. Opère, donc je l'ai décidé, une forme de reconversion partielle, puisque moi j'étais journaliste politique plutôt versé dans l'analyse, et donc dans le maniement des concepts et des, des abstractions, alors que là, depuis quelques années, je pars à la rencontre des gens, et donc du concret, de, de ce qui fait la, la vie. Et rendre compte de ce qui se passe, c'est aussi rendre compte de, de ce qui est neuf. Quand on est journaliste indépendant, avec toute la grandeur et la misère de cette situation, on est son propre maître. On prend sa voiture, son vélo, ses moyens de locomotion, et puis, et puis on, on découvre des gens. L'idée, c'était d'aller à la découverte de gens qui vivent et pensent différemment, y compris de moi. Pour comprendre la logique de leur situation, partir à la découverte de tout un univers que je ne connaissais pas. Je suis convaincu qu'on est face à quelque chose d'extrêmement important, qui n'est pas très lisible dans les médias. C'est assez frappant de voir que de rencontrer des gens qui vivent avec souvent peu de moyens qui font beaucoup de sacrifices, y compris financiers, par rapport à, à leurs projets, mais qui, sont plus in... qui, qui semblent plus épanouis et plus heureux que beaucoup de gens que je fréquente par ailleurs souvent à Paris, des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui en fait sont toujours frustrés, ont toujours l'impression que les choses ne vont pas bien. J'étais très content et j'ai eu beaucoup de plaisir à, à rencontrer... Euh, tous ces défricheurs et ça, et ça remonte le moral parce que là on, on revient de ces voyages assez gonflés et assez confiants dans, dans, dans le fait que, même dans une société en crise comme l'est la société française, d'ailleurs d'autres sociétés, bah il est possible de faire des choses et, et de tendre vers une forme de, de bonheur que la presse se portait mieux parce qu'elle avait des profils différents. Des gens, ils avaient fait d'autres métiers, ils étaient architectes, ils étaient euh, médecins, ils devenaient journalistes. Donc ça donnait à cette profession une diversité de, de points de vue euh, très intéressante. Aujourd'hui, il y a un moule, c'est les écoles de journalistes, c'est Sciences Po parfois, etc. Et on a des gens qui pensent à peu près tous la même chose. Et résultat, ça donne quelque chose, ça donne des médias un peu insipides. Souvent le journalisme, il est, notamment le journalisme politique, il est dans les représentations. On parle de discours, donc hein, on est, dans, des, on est dans, dans du second ou du troisième degré. On décrypte la communication d'un discours. Enfin, c'est des choses... On est dans les couloirs on, avec une sorte de voyeurisme qui plaît aux gens d'ailleurs. Hein. Vous savez, les livres politiques qui se vendent, c'est souvent des livres on parle le petit bout de la lorgnette. Alors voilà, qu'est-ce qu'il a fait Hollande et tout ça. Bon, c'est une certaine réalité, mais c'est une réalité, je dirais, de, de théâtre, théâtre d'ombre. Ce n'est pas la vie des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. J'étais 18 ans, deux fois d'ailleurs, à Libération. Et j'ai participé à une très belle aventure de presse. J'ai connu, euh, alors pour le coup, la liberté, parce que j'étais en désaccord avec Serge Julie sur à peu près tout, mais je pouvais écrire le contraire, la page d'à côté dans, dans le journal, j'avais pas de problème. Aujourd'hui, j'aurais sans doute beaucoup plus de problèmes. La, la, la presse est devenue beaucoup plus conformiste. et, et, et... Et, et, et, et résultat, bon, moi je me suis mis un petit, peu, un petit peu dans les marges. Et donc, je me suis réorienté vers plutôt l'écriture de livres, d'une autre façon de faire du journalisme, de faire du journalisme pas approfondi, et réorienté également du point de vue de, euh, contenu de ce que je fais vers une euh, exploration de la société française et pas simplement euh, la politique. Prendre son temps, de rencontrer les gens, de les rencontrer longuement, de les écouter. C'est un luxe qu'aujourd'hui que peu de journalistes euh, s'offrent. Parce que de ce point de vue-là, c'est de l'anti-journalisme par rapport à ce que le journalisme est devenu. C'est-à-dire que les journalistes, ils sont soumis à des contraintes économiques aujourd'hui, où euh, quand ils font un reportage, on leur dit ben, « tu as une journée », là où on leur disait qu'ils avaient quatre jours euh, à une époque. C'est une décision d'investir quand même beaucoup de temps. De ce point de vue-là, il ne faut pas avoir une pression alimentaire trop forte. Il faut bien voir que ça suppose quand même beaucoup de, beaucoup de sacrifices aussi, notamment du point de vue du confort matériel. Il faut être très courageux hein, par les temps qui, qui courent hein, pour faire son métier de façon un peu, un peu exigeante, sans être broyé par un système médiatique qui est... Euh, quand même de plus en plus superficielle, hein. je souhaite déjà faire mon travail d'observateur, euh, d'observateur un peu engagé euh, parce qu'évidemment on ne choisit pas innocemment ses euh, sujets.